— C'est record. C'est record. En <rire> tous les cas, c'est une belle journée. Il euh, y a beaucoup de monde. Il y a une journée de manifestation, de mobilisation euh, importante aujourd'hui, mais qui s'ajoute aussi à celle qui a eu lieu euh, dans la semaine avec une journée de grève. Donc euh, évidemment, pas, je ne vais pas vous dire que c'est l'addition des deux qui compte, hein, Mais il y a aussi des personnes qui ont, euh, qu ont pu faire qu'une des deux manifestations euh, et pas forcément les deux. Donc euh, on a un mouvement qui continue à, à monter. Mais au-delà des chiffres, il y a surtout une dynamique. Et la dynamique, elle est extrêmement importante. Ça prouve qu'il y a un mouvement profond, très profond. On focalise sur Paris la région parisienne. Enfin, ça fait quand même longtemps que la région parisienne et Paris en particulier n'est plus l'épicentre de la lutte de classe. Ouais. Euh, mais ce qui se passe en région est tout à fait partout, important. Ouais. Et ça, ça rappelle, de mémoire, plus 1995, contre la réforme du plan Juppé à l'époque, où, euh, où euh, le pouvoir a, été, a eu un peu de retard à l'allumage à suivre à l'époque ce qui est en train de se passer là-bas. Parce que ça, ça, c'est un mouvement qui s'enracine. Voilà, Il y a une multitude au-delà des manifestations, d'actions, euh, de mobilisations, euh, d'initiatives interprofessionnelles qui ont lieu. Et ça, je termine là-dessus, ça participe à l'objectif principal de ces manifestations, c'est-à-dire redonner confiance à ceux et celles qui au début pouvaient douter. Donc, euh, C'est la première manche, reste la deuxième. Manifestation intersyndicale à nouveau, Olivier Besancenot. Vous êtes un politique. Euh, vous étiez à quel endroit dans ce cortège Parce qu'on a toujours du mal à savoir, surtout depuis le début de cette mobilisation, qui sont les politiques qui ont le droit en gros de venir et ceux qui n'ont pas le droit de venir et les endroits où ils ont le droit, ont le droit de se tenir par rapport aux autres. <rire> bon, en fait, tout naturellement, euh, on fait en général un point fixe, on distribue et ensuite on part en cortège. Puisque je suis là, je n'ai pas pu partir en cortège mmh. mais sinon je serais parti en cortège qu'on a fait à plusieurs, à plusieurs reprises mais je crois que la marque, euh, la marque de, de, de cette manifestation mais des différentes manifestations c'est qu'en effet ça dépasse les cadres organisés quels qu'ils soient, c'est typiquement des manifestations populaires mais depuis le départ où on voit en effet certains profils donc euh, typiquement repère que c'est la première manif avec beaucoup de détermination euh, beaucoup de euh, beaucoup de joie aussi beaucoup de fêtes enfin il y a un truc il y a un truc vraiment joyeux je, là je vends pas des salades c'est c'est quelque chose qui, qui qui saute aux yeux et qui est là aussi euh, on entend euh, les chants d'ailleurs des, des, des, des, de des gens du privé voilà, des salariés du privé plus que plus que d'ordinaire en tous les cas. Euh, ben moi, par exemple, il y a deux personnes qui là dans la manifestation sont nous voir une femme en me disant euh, :« Je suis dans le privé, je suis femme. » Voilà, et, et redites à la télé que nous, les femmes, on va perdre dans cette histoire-là. C'est ma première manifestation. Un autre qui est manutentionnaire depuis l'âge de 21 ans qui est devenu ambulancier, qui m'a dit :« Moi, j'ai 53 balais. Déjà, j'ai le dos cassé. Je pourrais pas aller jusqu'au bout. Euh, c'est la première fois que je viens à une manifestation. » Puis il y a ceux pour qui euh, c'est la première fois depuis la quatrième ou cinquième fois que ça commence. C'est-à-dire aussi ceux et celles qui prennent goût à ces manifestations. Je parlais de mais confiance, mais c'est important. Mais c'est aussi le retour du syndicat, euh, de, de, de, de, de cette mobilisation, parce que, vous l'avez dit, elle est populaire. Euh, Peut-être, sans doute, y a-t-il des gens qui viennent euh, spontanément, etc. Mais les derniers mouvements que nous avions observés, ils étaient euh, autoportés, euh, autosuggérés, auto-conçus, j'allais dire. Que ce soit les gilets jaunes pour le plus marquant, jusqu'au euh, mouvement des contrôleurs à la SNCF qui avaient décidé eux-mêmes, sans syndicat, de faire grève. Bon... Pourquoi je vous pose cette question Parce que pour faire plier un gouvernement, si c'est votre objectif, est-ce que les syndicats d'un côté, les politiques de l'autre, euh, les, les mouvements auto dans un troisième coin, ça suffit Non, ça suffira pas. Il faut une, une fusion de tout ça. Mais c'est déjà un mix de tout ça. Sincèrement, c'est déjà en partie un mix de mmh. tout ça. C'est le retour des organisations du mouvement ouvrier avec une unité syndicale les doigts qui tient pour l'instant, des organisations euh, euh, politiques au sens euh, large, des gilets jaunes qui sont présents aussi, euh, des associations, des collectifs de parents d'élèves qui joignent, y compris avec leurs revendications sur des fermetures de classes, des cortèges parfois de, de bahus, ça existe. Donc il y a un mixte de tout ça. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pas tant la fusion de tout ça simplement dans le cadre de manifestations. C'est en effet, on a un gouvernement qui dit toute sa détermination. Bon, nous, on dit toute la nôtre. Oui, mais euh, ça ne peut pas se terminer par un match nul. Ça ne suffit pas, parce qu'en effet, il y a du monde depuis quelques semaines maintenant, c'est un, vraiment une vraie réussite. Sauf que c'est un échec au niveau de l'objectif, parce que le, le texte est toujours là, il y a eu quelques articles qui ont changé, quelques amendements, mais pas grand-chose. Vous dites quoi Il faut durcir. Et est-ce qu'il faut durcir rapidement, même avant le 7 Parce que le 7 mars, c'est quand même dans longtemps, non Ça, c'est pas une question forcément de rythme. Des fois, on est surpris par l'évolution de la lutte de classe telle quelle, si vous vous rappelez la... la la grève, par exemple, de 2019, qui était partie à la RATP, c'était partie d'un préavis de grève qui avait été lancé début septembre pour le 5 décembre. Et parmi les impatients, tout le monde disait « Ouais, le 5 oui. décembre, c'est dans longtemps. » Sauf finalement... une grève reconductible. Oui, qui les mais là, on parle de quoi par le 7 ou le 8, c'est, oui. écoutez, de mémoire... Sauf que ça fait bon. deux mois qu'il n'y a pas de grève reconductible. Non, mais merci, ça ne oui. m'a pas échappé. Oui, ça ne m'a pas échappé je... non plus que les manifestations ne le suffiraient pas. Ah. Mais avouez que c'est la première fois de mémoire qu'une intersyndicale discute... De durcir, en gros, de poser un ultimatum au pouvoir, oui. en disant si, vous ne, si on n'est pas entendu d'ici le 7 ou 8, on va appeler à des journées de grève et à ce que la société soit à l'arrêt. Ce n'est pas trop tard, vous dites Non, mais moi, si le 7 et 8, il y a le début d'une. Le problème, c'est quoi C'est qu'il y, y a Et ça, c'est pas magique, donc moi, je peux pas le décréter. C'est qu'il y a un signal qui sera envoyé à un moment donné à tout le monde. Pour dire, c'est à partir de maintenant, le même jour, à la même heure qu'on démarre. Qu'on démarre dans la grève, parce que mettre le pays à l'arrêt, ça veut dire en effet des journées de grève reconductibles, et pas simplement dans les secteurs qu'on attend. Je vous dis une fois de plus, ce qui se passe dans l'industrie, dans le privé, est extrêmement important et à suivre, et aussi par des manifestations, et aussi par des actions. Mais l'objectif, il est là. Mais c'est ça, monter d'un cran. Ça veut dire en effet, à partir du 7... Mmh. On cherche à mettre la société à l'arrêt. Et ça veut dire que tous ceux qui nous regardent, il ne faudra pas simplement se, se contenter de dire tous les cœurs qu'on qu a de ce projet-là. Il va falloir qu'on y contribue tous et toutes d'une manière ou d'une autre. Alors, y contribuer, pardon, pardonnez-moi de vous interrompre pour les nom, mais ça veut dire en souffrir aussi. Hein. Parce que mettre la société à l'arrêt, c'est participer d'un mouvement que vous appelez de vos vœux, mais c'est aussi bah, ne pas pouvoir amener ses enfants à l'école, ne pas pouvoir aller travailler, ne pas et pouvoir aller s'occuper de ses grands-parents, ne pas pouvoir faire un millier de choses. On parlait de, de 2010, par exemple. 2010, c'était quoi C'était 14 ou 15 journées d'action interprofessionnelle étalées sur quatre ou cinq mois. Mmh. Bon, avec Andre deux du grabuge parce que ça s'est pas passé comme ça donc euh, bon, avec une situation qui s'enlise. Bon, bah écoutez euh, moi je parle d'efficacité d'efficacité j'entends le discours parce que je suis interpellé en disant ouais on est tous d'accord mais c'est vrai que les grèves ça va d'abord nous sanctionner nous et ben bah, faisons efficace faisons ce qu'on n'a jamais fait c'est-à-dire frappons fort ensemble plusieurs jours de suite moi j'ai le défaut de croire que si on est des millions à le faire, au bout de deux jours, l'affaire est pliée. Donc c'est veut dire quoi Pour être concret pour les gens qui nous regardent, euh, on ne met pas de train, on ne met pas de transport, on met les, les routiers euh, blo qui bloquent les routes, on arrête les raffineries, enfin, on bloque tout. C'est ça ce que vous voulez Oui, on, mais on, on bloque tout de nous-mêmes. On ne se substitue pas. Pour moi, c'est une action démocratique. Mmh. Donc je ne suis pas là à dire on va bloquer, on va faire. Je ne suis pas là avec des drapeaux en disant ça, ça n'existe pas. Et puis ce serait dangereux. Mmh. Ce n'est pas ça le but du jeu. C'est que ceux et celles qui expriment euh, eh bien, leur ras-le-bol, leur mécontentement face à quelque chose qui, qui apparaît pour ce que c'est, c'est-à-dire fondamentalement injuste, alors qu'on se serre tous la ceinture, c'est l'inflation, c'est la crise économique, on sort de deux années de crise sanitaire et que les gens n'en peuvent plus. Et bien là, oui, on peut. Mais en tous les cas, c'est le seul moyen. S'il y en a un autre, je prends. Moi, je sais ce qui n'a pas marché sur ces 30 dernières années. C'est des journées d'action interprofessionnelles. – dans, dans ce que vous venez de citer, le gouvernement, il vous répond que sans les euh, presque 600 milliards de quoi qu'il en coûte, euh, des entreprises auraient fermé, des gens auraient été au chômage. Le gouvernement va vous répondre qu'à partir du 1er mars, sur un panier inflation euh, dont, euh, chez certains grands distributeurs avec des 50 produits de première nécessité euh, qui vont être euh, à, à très bas coût, enfin le gouvernement va vous répondre que, pardon, mais ils ne sont pas inertes, quoi, face au pouvoir de première Mais gouvernement ne répond pas à moi, il s'adresse à la population et qui continue à le faire parce que pour l'instant, c'est le plus efficace pour faire descendre du monde dans la rue. Parce que ça, plus personne n'y croit. Par rapport à, à, à, je veux dire, les écarts dont on parle. Oh, BNP, BNP, la banque BNP, 10 milliards de bénéfices, bénéfices records, 920 emplois supprimés. Je veux dire, euh, euh, pourquoi s'acharner sur la question des retraites Ils n'auraient pas, pas mieux à faire en ce moment, en termes d'augmentation de salaire euh, Total Alors oui, Total, j'imagine, ils vont faire une autre histoire dans la pompe. Ok, moi, je, on crache sur rien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous voyez, les écarts sont trop forts pour qu'il n'y ait pas, il y ait pas quelque chose qui s'exprime. Et euh, je termine là-dessus, mais euh, le risque pour le gouvernement à avoir focalisé, parce que c'est eux qui ont décidé de le faire, focaliser la bataille sur la retraite, c'est pas, c'est pas nous, c'est pas moi. Moi, j'y suis pour rien. C'est eux qui ont décidé d'englancher la bataille sur ce sujet-là, c'est que tous les autres sujets finissent par s'inviter. Salaire, service public, et puis euh, la question d'un ras-le-bol général des inégalités sociales. Je voudrais alors, tout s'est bien passé aujourd'hui. Il euh, y a tout de même un petit incident. Que... Donc, je voudrais vous montrer l'image Olivier Bosancot, c'est passé à Marseille. Euh, image captée par Antoine Forestier, les équipes FM TV sur place. Alors pourquoi je vous montre ça Parce qu'en fait c'est dans l'actualité, en lien avec ce qui s'est passé avec Thomas Porte, sa sanction dans l'hémicycle, le ballon sur lequel il avait collé les visages de Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt. Là c'est une poupée gonflable, pendue avec le visage d'Elisabeth Borne dans le cortège Marseillais. Comment vous réagissez à ça C'est pas mon truc, franchement. Voilà. Mmh. Pour moi même dire, même jusqu'au bout, la, la Révolution, pour moi, c'est pas prendre les patrons à chaque coin de rue, donc euh, c'est pas... Voilà, mais bon, maintenant j'entends que depuis quelques jours, on en fait des tonnes et des tonnes sur euh, des dessins, sur des... Voilà, toutes manifestations euh, à ce niveau d'expression-là, et dans l'expression générale, je vous parle pas que de ça, hein, mm. euh, le pouvoir en place s'en sort bien, donc, par rapport au niveau de colère, <rire> le pouvoir en place s'en sort bien, et ça a été noté. Euh, on a des manifestations, c'est pour ça que je parlais aussi de reprise de confiance dans, euh, dans des phénomènes de masse, euh, parce que ça se passe aussi bien. Et là, euh, ça faisait une dizaine d'années que les manifestations se passaient plutôt mal. Et, et c'est important. Ça a été dit, mais il y a des, des gens qui viennent manifester en, en famille, par exemple. Voilà. Donc ce qui l'emporte, pour moi, dans les manifestations, vous me posez la question, c'est le nombre, la massivité, le fait que ça se passe bien. C'est le nombre, le nombre. L'issue face au gouvernement, pour moi, c'est le nombre, le nombre, le nombre. – Est-ce qu'en un sens, vous ne partagez, partagez pas ce point de vue, Olivier Besancenot, avec le gouvernement Puisque vous nous dites, vous, ce soir, bah, il faut qu'on bloque. Faut qu'on bloque pour euh, et qu'on bloque tous ensemble pour que ça avance. J'ai pas compris ce que je partageais avec le gouvernement. Bah, L'idée que le gouvernement Benjamin Duhamel nous oui, dit. Euh... J'ai compris. Ouais. Ouais. Euh, non, mais moi ce que je crois surtout, c'est que je vois bien là, il y, y a une focalisation légitime en partie de ce qui se passe au Parlement, mais euh, sans lire dans les boules de cristal, c'est plié. Voilà. Qui ou pas un accord avec les Républicains, de toute façon, c'est plié. Alors, euh, ce qui ne veut pas dire que bon. Bah, ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe là-bas n'est pas important. Il y a des députés de gauche, de la France Insoumise, du Parti communiste et d'autres qui, qui, qui, qui, qui relaient qui relaient ce qui s'y passe, qui mène, qui mène la bagarre. Mais là, on a compris depuis le départ, je dis depuis le départ parce que ça remonte à avant avec l'utilisation par exemple du 49-3, que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ce serait voté. Donc la question qui se pose dans notre camp à nous, en tous les cas, euh, de manière large et unitaire, c'est comment on fait, sachant qu'en prime de tout, les manifestations ne suffiraient pas alors là, pareil, je veux... Alors après, on pourrait peut-être imaginer sur le week-end, parce qu'il y a des tas d'éléments qui sont importants, en effet, par rapport à la question que la grève, ça coûte, etc., d'imaginer un jour ou l'autre une manifestation nationale sur Paris, j'en sais rien. Mais là, de toute façon, on pourrait même être un million de plus que, de ce que j'ai bien compris, le gouvernement nous dirait à peu près la même chose. La seule chose qui peut changer, écoutez, moi, euh, je suis militant politique, je sais que tout le monde ne partage pas mes idées, mais c'est la première fois que j'entends à ce niveau, et des intersyndicales, et des responsables politiques de gauche, dire « il faut durcir », et il faut bloquer. Je entendu sur votre propre plateau. Écoutez, c'est la première fois que jusqu'à jusqu des organisations syndicales euh, ou uh, politiques ou même du Parti socialiste, on parle de ça. Mais de mémoire, je n'ai jamais entendu ça. Bon, donc c'est bien qu'il Et je ne pense pas qu'ils le font euh, juste par, euh, par, euh, après avoir été séduits par telle ou telle argumentation. C'est parce qu'il y a quelque chose qui monte. Euh, vous entendez M. Maillard qui dit, en gros, il y a deux visions de société. Euh, ceux dont a priori, euh, enfin, vous en feriez partie, euh, veulent taxer, taxer, taxer et créer du chômage. C'est vous Oui, c'est sûrement un peu excessif. Hein on va dire ça comme ça, et puis c'est excessif de dire on veut une longue concertation et... Et procéder à des rythmes de discussion qui sont hyper, hyper maintenus, hyper accélérés, j'ai oublié le nom de la procédure 47-1, je sais pas quoi 50 jours maximum, c'est un peu contradictoire avec le débat d'ensemble et puis surtout l'attente générale de la situation politique et économique dans laquelle on est, une fois de plus il y aurait 1000 sujets sur lesquels intervenir et faire, plutôt que de dire on va prendre deux ans supplémentaires par exemple en termes de répartition des richesses, en termes par exemple de partage du temps de travail de partage du temps de travail. Partager le temps de travail, ça veut dire que plutôt que de ramener toutes les heures travaillées sur une année sur 19 millions de salariés, on pourrait les ramener à 23 ou 24 millions de personnes parce qu'on y ajouterait les chômeurs et les chômeuses, c'est-à-dire qu'on partagerait le temps de travail entre plus de bras, plus de cerveaux, et que logiquement, le temps de travail serait réduit et en effet, il y aurait moins de chômage et plus personne, plus personne ne parlerait jamais du problème des retraites. Puisqu'il y aurait plus de cotisants. Ça c'est intéressant, au niveau du temps parlementaire. Est-ce que vous dites à vos camarades de la NUPES, arrêtez l'obstruction, allons au vote, et mettons le gouvernement en minorité <rire> bien même, Je le dirais, je ne suis pas sûr d'avoir le bras long, et puis ils sont bah, suffisamment non, grands vous... pour savoir ce qu'ils font. Moi c'est un mais peu facile. Si vous, si vous êtes sûr de mettre le gouvernement en minorité, allez-y. Qu'ils y aillent, en tout cas pas vous, mais qu'ils aillent la NUPES. Qu'ils arrêtent d'obstruer, et qu'on qu aille au vote. Non mais écoutez, ils font... Euh leur activité en relayant, et puis ils sont pas qu'au Parlement, euh, je les oui. salue quand même, la plupart sont au Parlement, ouais. dans Monsieur la le, rue, dans l'action, ça le va le pour font. Moi après ça peut être facile, je peux être loin du droit parlementaire et m'exprimer de cette manière-là, mais je prends l'analyse de manière générale, si vous voulez, et de manière générale, les options politiques, même celles qui figurent dans le Conseil d'orientation des retraites, il y en a des solutions alternatives, qui n'ont jamais été envisagées. voilà Par contre ce qui ne passe pas, j'insiste là-dessus, je crois que c'est Monsieur Attal qui dit c'est la réforme ou la faillite. Mais ça c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Parce que, contrairement à ce qui a été dit, je ne sais plus qui le disait d'entre vous, euh, sur les dernières fois, bah, au début, euh, les premières réformes, euh, les gens sont toujours contre... Non <rire> Moi, de mémoire, pour m'être mobilisé sur d'autres projets, on avait l'opinion contre nous. Parce qu'il y avait un argument, en général, euh... qui, qui écrasait tout, c'était le fameux déficit abyssal. Bon, je vois bien qu'il y en a qui grattent dans les tiroirs, qui essayent d'analyser un scénario sur quelques-uns du corps, mais même le corps explique que la part des dépenses, la part des dépenses... Consacré au budget des retraites dans le PIB, ramené au PIB, reste stable dans tous les scénarios. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on n'est pas au bord de la faillite. Il y a une est question, qui est une question de choix politique, c'est où est-ce qu'à un moment donné, on essaye de, de faire ou pas le partage des richesses. J'ai cru comprendre que c'était pas le choix de ce gouvernement, sans être à l'Assemblée. Oui, c'est un fait aussi que tout le monde se gargarise en France, que le taux de pauvreté chez les retraités est un des plus faibles au niveau européen. Il y a peut-être un rapport entre les deux. Donc, de nous dire, dans le même temps, bah en France, on a un taux de pauvreté qui est plus faible chez les retraités, et dans le même temps, on va faire comme ailleurs, bah, ça veut dire quasiment assumer le fait qu'on va développer le taux de pauvreté chez les retraités. Ah, qui, par ailleurs, j'ai cru comprendre, j'ai cru comprendre, que certains qui étaient à l'initiative de ce genre de mesures en Suède, par exemple, mmh. le principal porteur de ce projet, s'est adressé publiquement à l'État français en disant, ne faites surtout pas ça. Quand bien même ce sera le cas, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on nivelle vers le haut ou vers le bas voilà. Moi, je repars du Conseil d'orientation des retraites, j'insiste là-dessus parce que c'est un mensonge de le répéter, ou alors ce, mensonge, comment ce, ce, ce rapport ne, ne tient pas la route, je ne dis pas que le Conseil d'orientation des retraites sponsorise telle ou telle orientation, il laisse différentes hypothèses. Par contre, il écrit noir sur blanc, quelle que soit l'évolution démographique, la part des dépenses oui. consacrées oui. aux retraites sur le PIB oui. restera rastable. Oui. Je vais juste reprendre ce que vous nous avez expliqué, là, textuellement, oui. vous l'avez dit, nous dites, l'objectif c'est le plein emploi. Si, si c'est le plein temps. emploi, pardon de vous le dire, ce qui n'est même pas prévu par le corps, ça veut dire qu'il y a plus de cotisants et de cotisantes, parce qu'il oui. y a plus de personnes oui. en emploi. Il y a de plus en plus Comment de Comment on peut Mais Donc c'est financé, point. Mais temps. non, j'ai plus... une autre suggestion à vous faire, mais ça, ça ne vaut pas que pour vous. C'est vrai, des différents gouvernements qui sont passés, et parfois même de gauche. Si on arrêtait d'exonérer de cotisations sociales systématiquement, pour soi-disant, eh bien développer la compétitivité des entreprises dans lequel les plus petites entreprises ne s'y retrouvent pas eh bien on arrêterait peut-être aussi de creuser le prétendu déficit de la sécurité sociale mais je réinsiste là dessus mais vous le savez vous-même que l'argument fondamental pour mener ce projet ça n'a pas été le déficit abyssal, pas cette fois ci parce qu'il n'y a pas eu le rapport pour permettre de le faire et c'est pour ça qu'il a fallu quasiment un gps pour suivre la politique du pouvoir en place un coup c'était pour le déficit L'autre coup, c'était pour sauver les pensions. Un autre coup, c'était pour faire comme dans le restant de l'Europe. L'autre fois d'après, c'était pour prendre de l'argent, pour aller si dans le dans les hôpitaux, etc. Sylvain si manière vous répond. Non, ça, je entendu, c'est pas, pas moi qui l'ai inventé. C'est pas... pas... quoi votre conception du travail, Olivier Besancenot Ça m'intéresse de le savoir, puisque <rire> Sylvain si manière l'évoque à l'instant. J'invite tout le monde à relire Karl Marx sur la oh. question et la contradiction, justement, de ce que signifie et l'aliénation, et potentiellement l'émancipation, mais dans un autre ordre social. Où il n'y a plus de logique du profit, c'est-à-dire plus de logique actuelle. Donc on est très très loin du compte. Je voulais juste intervenir sur un aspect. Euh euh, non, il n'y a pas que des aspects personnels. Pardonnez-moi. Oui. Donc, votre, euh, vous, votre définition du travail, c'est Marx. Mais tous nos téléspectateurs l'ont pas lu. Non. Donc, mais que vous si on pouvait résumer vous en pendant une heure, moi, je peux vous faire. Non, un petit on n'aura pas Mars. le temps. Je sais que vous êtes calé là-dessus, de on n'aura pas le temps de le faire. Mais en revanche, si en deux phrases, vous pouvez expliquer aux gens ce que euh, Olivier Besançon pense du travail, ça veut dire quoi travailler C'est quoi C'est, c'est un moyen de s'émanciper, c'est un moyen de subvenir à ses besoins, c'est un peu tout ça. C'est quoi le, bah, le travail C'est un peu vous. tout ça. C'est-à-dire que pour Marx, en l'occurrence, le travail salarié est source d'aliénation. Très explicitement, c'est-à-dire que le travail tel qu'il est fait morcelle l'individu, vous créez de la plus-value et vous n'en voyez jamais la couleur, vous êtes extérieur à votre propre création. Mais Marx envisage une société où commence le règne de la liberté, précisément où s'arrête l'aliénation et l'exploitation avec une société dans laquelle le travail existe, mais pour satisfaire les besoins sociaux. Je vous fais un résumé, je suis ouais, désolé, ça nécessiterait une discussion, mais parce arrive. que oui, mais j'entends des grands vrai raccourcis, vrai il y a vrai aussi vrai à gauche, sur ces questions-là. Voilà, donc euh, la question c'est en effet emploi-travail, mais un aspect précisément qui rejoint cet aspect-là, pour laquelle il euh, n'y euh, a pas que des motifs personnels. Il y, y, y a un slogan moi, qui m'éclate dans les manifs, c'est « j'en ai marre de simuler ma retraite, je veux en jouir ». Mais il y a de ça, c'est-à-dire « je veux en jouir pour tout le monde ». Le premier mot qui revient, vous prenez ma génération, vous prenez les jeunes, vous prenez les plus anciens pour vous dans les manifs, c'est le mot « solidarité ». Moi, j'ai été bluffé parce qu'un des éléments qui fait que c'est un peu différent des autres mobilisations, c'est le privé, c'est ce qui se passe dans les régions, c'est aussi un peu de jeunesse. Les jeunes, le premier truc, c'est « on le fait pour les parents ». C'est le premier mot qui vient. Nous, quand je le dis, moi, je le fais pour mon enfant. La solidarité. Et la solidarité, c'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas que le propre de ce gouvernement. Et là, je m'adresse à ceux qui nous regardent. Si ça passe... Il y en aura encore d'autres derrière, parce que ce processus est enclenché depuis le début des années 90, où il y avait encore un minimum d'égalité entre le public et le privé, donc moi je suis pas partisan du statu quo, je suis pour rétablir l'égalité entre le public et le privé, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a les richesses pour le faire, que le gouvernement serait bien intentionné de régler des problèmes d'urgence après la crise sanitaire qu'on a, il y a des gamins qui pètent les plombs, il y a des problèmes psychologiques majeurs chez des adolescents et des adolescentes, on manque de moyens dans les établissements scolaires, dans les hôpitaux, non, on préfère faire ça, mais surtout sur un aspect, pour moi c'est pas d'abord une discussion comptable, c'est savoir si oui ou non, on se bat, comme d'autres générations l'ont fait avant nous, pour pouvoir bénéficier d'un droit à la retraite pour les vivants. C'est comme ça que le mouvement ouvrier l'appelait à l'époque. Or, le droit, comment la, la question de l'espérance la, de, la, de vie en bonne santé depuis la naissance, je le redis, je le répète à chaque fois, n'a pas bougé depuis 20 ans. Et c'est toujours autour de 64 ou 65 ans, c'est-à-dire précisément la date autour de laquelle les gouvernements successifs, pas que le vôtre, cherchent à nous emmener, c'est-à-dire, pour moi, nous priver de la possibilité de pouvoir euh, vivre d'une séquence de la vie sans incapacité, c'est-à-dire en bonne santé, concrètement, donc oui, jouir de cette période-là. Vous avez parti à question... quel âge, alors, 13 moi Je n'ai pas fait la simulation, peut-être que je raisonne trop encore en termes de solidarité, mais euh, concrètement, pour moi, c'est déjà 65 balais, je pense. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré à la poste, je ai déjà... On voyait des collègues partir à la retraite à 60 ans. et On les voyait revenir euh, avec une multitude d'activités associatives, mais ça se voyait que c'était des personnes heureuses. Et nous, on est déjà dans cette génération en disant, on a déjà renoncé. Donc moi, je le dis, ma génération, elle a déjà trop renoncé. Et ça se passe maintenant. Donc peut-être que le gouvernement Macron voulait rentrer dans l'histoire, peut-être qu'il ne va pas rentrer dans l'histoire exactement comme il avait prévu. Peut-être que ce sera un coup d'arrêt à cette parenthèse libérale qui s'est ouverte il y a bien trop longtemps. Et j'espère qu'à gauche... Il y en a plein qui vont cogiter le sujet jusqu'au bout, et pas simplement accompagner le mouvement, mais réfléchir qu'on est à une bifurcation politique. En effet, c'est des questions de choix de société. Et moi, je reproche pas au gouvernement de ne pas faire de politique en la matière. Ils en font mais beaucoup. Vrai. et nous, il faut qu'on en fasse autant.